Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir des mots et comment activer leur magie pour que vos souhaits se mettent en place. Vous avez sûrement entendu parler du pouvoir des mots. Avec les mots, vous pouvez créer des mondes ou détruire des mondes. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un ou faire du bien, envoyer de mauvaises ou de bonnes énergies. Prenez ces personnes qui ont été détruites par des pervers narcissiques, des manipulateurs ou manipulatrices, Endoctriné dans des sectes, et tout cela par la simple puissance des mots. Il n'y a eu aucune violence physique, aucun acte de violence palpable, que du blabla. Essayez de prouver à la justice qu'on vous a fait du mal avec des paroles. Ils ne vous prendront pas au sérieux. Mais c'est parce que, encore une fois, notre monde refuse l'invisible. Parce que si ça n'est pas visible, ça n'est pas sérieux. S'il n'y a pas de coups et blessures, on vous dira que vous n'avez rien. Et pourtant, toutes ces fois où vous avez reçu des mots, comme des attaques physiques, comme si vous aviez littéralement reçu une gifle en plein visage, où vous vous êtes senti humilié, c'était réel, vous l'avez senti, vous n'avez pas rêvé. On, vous a, on, on nous a appris à prendre ça à la légère. Et c'est pour cela que vous vous dites à vous-même, « Mais ce n'est rien, elle ne m'a pas frappé quand même, ce n'est pas si grave. » Et si c'était pire Les mots restent gravés dans nos esprits, dans notre cœur, dans notre vie. Les mots nous construisent ou nous détruisent. Ces personnes manipulatrices et perverses ont mis tellement de force et d'intention, et oui, encore une fois, on parle d'intention, dans leurs paroles, qu'ils ont réussi à vous convaincre qu'ils avaient raison et que vous aviez tort. Ils ont réussi à vous culpabiliser d'être vous-même. Ils ont mis une telle intention que cela les a renforcés. Ils sont difficiles à contrer, vous savez pourquoi Parce qu'ils sont eux-mêmes convaincus de leurs idées. Ils en arrivent à être touchants, attachants. Et pourtant, ils vous détruisent avec une extraordinaire conviction. J'insiste toujours sur l'intention parce que c'est ce qui donnera la force à vos paroles. Donc, si ces mots ont été aussi puissants sur vous, ils peuvent l'être sur l'univers. Ils peuvent l'être aussi pour créer, pour aimer, pour unir, pour s'épanouir, pour exaucer. Regardez l'effet que certains mots ont sur vous, comme amour, épanouissement, bonheur, union. Et imaginez cet effet à l'exponentiel multiplié par 10, par 100. C'est pour ça qu'il est très très important que vous désirez parler à l'invisible et exaucer un souhait, de s'exprimer clairement, d'apprendre à articuler. Vous devez vous exprimer comme si vous parliez à un roi ou à un dieu lui-même pour ceux qui croient en Dieu. Les mots doivent être précis. Vous devez mettre en scène votre souhait. Apprenez à vous exprimer, comme dans un théâtre, que les mots soient clairs. exprimez vous pour être entendu et non juste pour parler. Vous avez souvent l'impression qu'on ne vous entend pas, n'est-ce pas Que vous demandez, vous priez, pourtant rien ne vient. Et même pire, vous recevez encore et encore des épreuves. Vous pensez que Dieu vous a oublié, s'est détourné de vous, que vos anges sont loin et que vos guides ont été joués au poker avec des potes. Mais si vous demandez l'amour, vous le recevrez. Sauf que votre demande est tellement vague que vous recevrez l'amour. L'amour d'un enfant, d'un chien, d'une amie, d'une personne de la famille, d'un ou d'une collègue, alors que vous, vous êtes focalisé sur l'amour avec un grand A. Et pourtant, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Donc, vous ne recevez pas ce que vous désirez, mais ce que vous demandez. Vous faites un vœu. Vous dites « je veux être plus riche ». Par exemple Simple exemple. Ok, voici, je vous donne un euro. Ça y est, vous êtes plus riche. Mais ce n'est pas ce que vous désiriez. Et pourtant, c'est ce que vous avez demandé. Vous êtes exaucé. Vous êtes toujours exaucé. Donc vos souhaits ne doivent pas être vagues et imprécis. Définir un souhait, c'est comme définir un projet. Prenez-le au sérieux. Exprimez-vous clairement. Soyez précis. Mettez de l'émotion, de l'intention avec des émotions en accord avec vos souhaits. Vous parlez de joie, mais vous pensez tristesse. Votre émotion sera en contradiction avec vos paroles. et La demande sera brouillée. Vous envoyez des signaux contradictoires. L'intention n'y est pas. Un mot, même le plus magique soit-il, seul et vide. Pour le faire fonctionner, vous pouvez, pour activer sa magie, il faut le remplir d'émotions et d'intentions. La force des paroles liées à l'émotion et à l'intention est la clé de la réussite d'un bon souhait. Alors, imaginez la force de l'écrit. Une fois que vous avez mis tant d'émotions dans vos paroles, claires, précises, écrivez-le. Comment écrire un souhait Quand on vous lit, quand on vous dit d'écrire un souhait, pardon, vous dites qu'il n'y a plus rien de plus simple, n'est-ce pas Vous essayez et vous écrivez J'aimerais tant vivre une vie meilleure. Pardon, c'est exactement ce dont nous venons de parler. Vague, imprécis, inconsistant, ça ne veut rien dire. La seule chose que ça veut dire, c'est que vous n'y croyez pas. Alors, comment écrire un souhait Posez-vous d'abord les bonnes questions. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Quels changements vous voudriez voir dans votre vie Et qu'est-ce que vous avez envie de vivre au quotidien Prenez un carnet uniquement dédié à cela. Vous allez le décorer, le customiser, comme vous le désirez. Votre souhait sera amplifié par la force de la gratitude. Donc, comme la gratitude est un puissant allié d'une vie meilleure, Commencez votre souhait par « merci ». Par exemple, vous cherchez du travail ou vous voulez changer de travail. Vous pourriez demander « merci de m'apporter ce travail extraordinaire qui m'apporte une satisfaction, joie, liberté financière, des gens extraordinaires dans ma vie » et rajoutez tout ce que vous pouvez y associer de positif. Vous faites un réel engagement, imprégnez-le de toute votre émotion positive, mettez-y tout votre cœur, mettez-vous dans un état émotionnel en rapport avec les mots que vous dites, que vous écrivez comme si vous y étiez déjà, comme si votre souhait était déjà matérialisé. Et la prochaine vidéo, nous verrons comment associer vos voeux au code secret des nombres 3, 6 et 9 de Nikola Tesla afin d'amplifier la demande et d'accélérer leur réalisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en dessous, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière. A très très bientôt